alors, que je me trompe pas. Normalement, c'est le deck Yugi Gadget. Voilà. Voilà. C'est le deck Yugi Gadget. Donc. On y va. Magicien sombre du chaos. un ah, rare. Ah. Magicien sombre du chaos avec effet. Magicien silencieux. LV8. Magicien sombre troisième édition. Sarcophage doré, cela a été euh, dur à trouver avant. Grandora, le dragon de la destruction. Magicien silencieux LV4. Spadassin silencieux LV7. Spadassin silencieux LV5. Spadassin silencieux LV3. Magicienne des ténèbres. Buster Blader. Mis le mystérieux chevalier du valet chevalier de la reine chevalier du roi gadget vert gadget rouge gadget jaune magicien sombre expérimenté magicien blanc expérimenté un bloc marshmallow Kuribo, Monster Reborn, Épée de la Révélation de la Lumière, Carte d'inviolabilité, pondermisation, Attaque de Magie Noire, Unité des Magiciens, Consécration par la Lumière et les Ténèbres, Rituel de la Magie Noire, Magie Mystérieux 4, emblème de la destruction du dragon, lunettes de marshmallow, force miroir, cercle magique, hache brisée, forteresse à forteresse ambulante, la, resti la restauration miraculeuse, et enfin le paladin des ténèbres. Et vous vous dites, oui, c'est des petites vidéos de deux minutes, c'est bien, mais voilà. Y a, y a pas grand chose. Comment ça, y a pas grand chose? Je vous ai dit que je prenais rien du tout. Donc, euh, voilà. Et on va passer aux cartes promotionnelles maintenant. Tortue électromagnétique. Cercueil maléfique. Illusion noire. Sliffer, le dragon céleste. Obélis, le tourmenteur. Donc c'est des cartes non jouables. Regardez, je vous montre pourquoi, parce que derrière elle a la couleur, donc c'est des cartes, c'est juste des cartes de collection Le dragon, il est de rares. donc pareil, injouable Et Sliffer c'est pareil, il aurait pu mettre les cartes jouables quand enfin, même Il aurait pu mettre des cartes jouables, c'est juste des cartes collector, voilà Voyage dans le royaume Au Royaume des duelistes Gloire de la main du roi et le jeton juillet tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se retrouve, donc, à la fin du mois de juillet pour l'ouverture de, de, de, au minimum, au minimum, la boîte de ce mois-ci. Après, je sais pas si j'aurai une boîte là, le mois prochain. faudra voir. Allez, je vous dis, les amis, je vous dis à plus. C'est juste une bonne journée. Ciao